Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter les scriptable objects, en français objet scriptable. Alors ce sont vraiment des choses qui vont être très intéressantes à manipuler lorsque vous allez créer des jeux. Vous allez voir que très vite vous allez plus pouvoir vous en passer. Alors avant toute chose, on va déjà s'intéresser à ce que sont les scriptable objects et pour ça on va se plonger dans la documentation officielle. Rassurez-vous ici j'ai réduit au maximum les choses et ensuite je vais vous montrer quelques petits exemples d'utilisation pour que vous compreniez bien comment ils fonctionnent. Alors si on regarde la documentation, on va déjà s'intéresser à la définition des scriptable objects. Alors ça nous dit tout simplement qu'un scriptable object est un conteneur de données que vous pouvez utiliser pour enregistrer de grandes quantités de données indépendamment des instances de classe. Et ça, c'est vachement intéressant parce que qu'un scriptable object ne va contenir en général que des données. Des données sous plusieurs types de types de données, euh, plusieurs types de formes. Ça pourrait être par exemple des nombres entiers qui représenteraient par exemple des points de vie. Ça pourrait être euh, des floats pour une distance. Ça pourrait être euh, un sprite pour une image. Ça pourrait être vraiment n'importe quoi, tout ce qu'on connaît avec Unity. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Ensuite, l'un des principaux cas d'utilisation des scriptable objects et de réduire l'utilisation de la mémoire de votre projet en évitant les copies de valeur. C'est vrai que ça va être assez intéressant parce que, évidemment, vous allez, euh, alors, par exemple, si vous créez un ennemi qui a, euh, par exemple, euh, autant de points de dégâts, bah, vous allez devoir créer un préfable, et à chaque fois, euh, dans votre script, mettre une variable publique ou sérialisée, et vous allez devoir modifier, en fait, euh, ce ces, ces, ces, ces, ces, ces, ces, ces nombre de points de dégâts, par exemple. Et bah, à chaque fois, vous créez une copie de, de ce préfab, ce qui est un petit peu dommage, parce que euh, vous pourriez, vous allez voir qu'avec les scriptable objects, en fait, vous allez pouvoir utiliser le même objet simplement en changeant les données qu'il va contenir. Et ça, c'est vachement intéressant. Alors ensuite, les Scriptable Objects, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ne dérivent pas de MonoBehaviour. Ça, c'est important. Ça veut dire tout simplement que vous n'allez pas pouvoir l'attacher à un GameObject. Bon, ça, c'est assez logique. Pour terminer, on va dire que les données que vous enregistrez dans les Scriptable Objects en tant qu'actifs sont écrites sur le disque dur. Et donc, euh, persistance entre les sessions. Persistante, pardon, entre les sessions. Ça c'est vachement intéressant parce que jusqu'à présent, par exemple, pour passer un score d'une scène à une autre, bah la plupart du temps, on utilise un singleton ou vraiment dans le pire des cas, si on veut faire quelque chose de pas optimisé, on pourrait passer par exemple par un player pref. Là, avec les scriptable objects, vous allez pouvoir le faire directement. Euh, grâce à, cette, euh, à ces objets et vous allez voir que bah, c'est encore une fois quelque chose qui peut être bien utile alors bien évidemment maintenant je vais vous montrer comment on peut les utiliser dans quelques cas de figure mais euh, ici ce sont vraiment des exemples simples euh, qui vont vous permettre de comprendre comment les mettre en place, comment les manipuler mais évidemment euh, les scriptable objects vont être utilisables dans beaucoup de projets dans des cas bien différents tout ça dépendra de ce que vous voulez en faire alors c'est parti je vous retrouve tout de suite dans Unity alors, dans Unity, j'ai paramétré une très simple scène, histoire de vraiment simplifier un maximum les choses, pour ceux qui ne connaissent vraiment pas les scripts Table Donc, vous pouvez voir ici que j'ai tout simplement fait une scène avec un personnage ici qui est une capsule, et cette capsule, je peux la déplacer à gauche et à droite, et vous pouvez voir que volontairement, elle ne se déplace pas vite, j'ai mis une vitesse de 1. Donc, je vais vous montrer son script un peu plus tard. Donc, vous pouvez voir que j'ai ici plusieurs boutons, euh, ceux-ci qui pour le moment ne servent à rien, mais vous allez comprendre par la suite. Et ici, j'ai tout simplement fait un score plus plus qui me permet d'ajouter du score. Bien évidemment, si j'arrête ma scène et que je la relance, le score part à zéro. Il n'y a aucune persistance des données. C'est là que va euh, intervenir les scriptable objects parce qu'on va pouvoir justement les utiliser pour, par exemple, avoir une persistance de données. Et ce qui va être intéressant, c'est que si vous passez euh, d'un level à l'autre, ou même vous quittez votre jeu, vous revenez, vous avez une certaine persistance des données qui y sont inscrites. Alors là, je vais utiliser le score, mais je vais aussi utiliser d'autres propriétés. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'au niveau de ma scène, j'ai tout simplement créé ici un canvas avec un champ texte qui est le nom du level, le score, ici un bouton add score, un speed et un color. J'ai eu trois boutons. Au niveau du add score, j'ai déjà ici mis dans l'événement on onclick, tout simplement. Je vais chercher sur l'objet player qui est là, euh, sa méthode publique add score. Et d'ailleurs, si on édite le script, on va le regarder très brièvement. Vous pouvez voir ici que c'est un script très très très simple. J'ai tout simplement déclaré quelques variables, ici qui sont publiques, donc accessibles dans l'inspecteur. J'aurais pu les mettre dans un champ sérialisé, les laisser en privé, mais pour l'exemple, j'ai préféré utiliser le, le, le, le mot-clé public. Donc ça speed, euh, ici une variable de type color que je nomme color en minuscule que je définis à blanc, ici un nombre entier score qui est égal à 0. D'ailleurs, j'aurais pas dû mettre de S majuscule mais c'est pas grave. Et ici, j'ai euh, un champ public tmp text, donc qui est le texte mesh pro en fait, le champ texte et que je stocke dans TXT score et je suis obligé de le glisser dedans. Au démarrage de mon jeu, je vais tout simplement chercher dans le composant renderer et sa propriété material color. Euh, tout simplement, je lui définis la, le, le, le, la propriété ici, la valeur de color qui est ici euh, cette variable qui est à white. Dans l'update, bah, je, je récupère à chaque frame dans le float X la valeur du get axis horizontal pour pouvoir récupérer des valeurs négative, enfin de moins 1 à 1, euh, en fonction de si j'appuie sur les flèches directionnelles de mon clavier. Donc ça c'est du basique. Et ensuite je fais hein, une translation de vecteur sur son vecteur 3, right, tout simplement que je multiplie par le retour d'input getAxis, par la vitesse et par time.dataTime. la time. La fameuse méthode addScore, vous pouvez voir qu'elle est très simple, j'incrémente score de 1, et ici je vais tout simplement mettre à jour mon champ texte à l'écran avec score plus la, va la valeur de ma variable score. Donc ça, c'est très simple. Maintenant, comment utiliser un scriptable object, par exemple, pour tout simplement gérer ça Parce que ne serait-ce que là, par exemple, je voudrais garder une persistance au niveau du score. Je pourrais très bien maintenant vouloir récupérer ce score au lancement d'une nouvelle scène ou même de la même scène. C'est-à-dire que je pourrais très bien ici euh, relancer ma scène et garder euh, ces choses en valeur, ces choses en mémoire. Par exemple, ici, je pourrais aussi avoir envie de changer la couleur en vert. Imaginons que mon personnage, bah, il est... Euh, voilà, il a, il a, il a pris, euh, euh, je ne sais pas, une, euh, une amélioration, bah, on pourrait ici euh, dire qu'il est plus grand, qu'il saute plus haut, etc. et servir des valeurs, tout simplement. Et speed égale 10, par exemple, pareil, on pourrait dire que c'est un bonus qui peut se déplacer beaucoup plus vite. Vous, ça pourrait être un double saut, ça pourrait être n'importe quoi. Donc ici, j'ai vraiment pris un exemple très basique. Alors, la première chose à faire, c'est qu'on va devoir créer notre euh, nos scriptable object. Pour ça, on va faire un clic droit, create, et on va créer un script C-sharp. Alors ici, on va le nommer, et moi, je vais le nommer data Player. Alors pourquoi Parce qu'en fait c'est les données du player. Alors on va l'éditer ensemble et ce script on va pas euh, l'affecter à un objet parce que vous avez pu voir que en fait le scriptable object ne dépend pas ici du mono-behaviour mais bien de scriptable object. Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose c'est que pour pouvoir créer un objet scriptable on va devoir le faire par le biais euh, du menu en fait et donc pour ça on va utiliser un attribut qui est create asset menu. Alors Entre parenthèses, on peut y mettre des arguments comme le nom, etc. Je vous renvoie à la documentation officielle, mais là, je vais laisser ça de la plus simple manière possible. Donc, ça va toujours simplement apparaître sur le nom ici de Data Player. Au niveau des méthodes, elles ne servent strictement à rien, les start et update parce qu'on ne dépend plus ici du MonoBehaviour. Donc, en fait, quand je vous disais qu'un ScriptableObject, ce ne sont que des données, bah, on va utiliser ici des données publiques. Donc là, on va créer euh, des données, par exemple, publiques, et ici, je pourrais mettre float et dire speed, parce que le player aura une certaine vitesse. Le ou les players, parce que ça peut être interchangeable. Ici, je vais travailler qu'avec un seul, mais vous allez voir qu'on pourrait créer comme ça plusieurs players avec des datas différentes. Je vais ici ensuite me dire qu'il euh, y a une public color qui va être color en minuscule de nouveau. Et le dernier, euh, bah, ça va être sa... sur le de hit, le score qu'on veut garder en mémoire. Donc, on va le faire ici dans le même. Mais euh, voilà, on aurait pu faire ça autrement. Alors, je me rends compte que ici, je ne mets pas les majuscules. Ce n'est pas bien, donc je vais le faire tout de suite. Voilà, <coughs> color et score. Ben là, on a créé notre scriptable object. En fait, on va enregistrer ça. Maintenant, on va pouvoir retourner dans Unity. On peut voir que ça compile. Mon script reste là. En fait, c'est mon, mon script qui va servir à, à définir un scriptable object. Et maintenant, si je vais au niveau de Asset grâce à Create menu Asset, vous pouvez Create et vous avez ici Data Player. Et là, vous bah, voyez que ça me crée un, un fichier et je peux le nommer comme je veux. Donc ici, je vais l'appeler par exemple player1. Voilà, alors vous le nommez comme vous voulez, hein. mais euh, ici, moi je vais le nommer player1. Imaginons que j'ai un deuxième player qui a d'autres attributs ou que, le, par exemple, dans mon jeu, je peux choisir entre le player1, player2, player3. Bah, voilà, on pourrait le faire très facilement en gérant ça avec ce système-là. Donc, vous pouvez voir que quand je le sélectionne, j'ai maintenant un player1.asset. C'est un fichier en fait d'asset, de données de mon scriptable object. Vous pouvez voir qu'au niveau de la vitesse, ici, j'ai speed, j'ai 0. Donc, je vais renseigner 1. La couleur, je vais la changer, je vais la mettre en blanc. Et ici, euh, bah, le score, il va démarrer à 0, par exemple. Donc, maintenant, comment utiliser en fait ce scriptable object dans le code que je viens de créer bah, Vous allez voir que c'est très simple. En fait, ici, euh, on va plus avoir besoin de ça, de ça, ni de ça. En fait, c'est ScriptableObject qui va le gérer. Évidemment, j'aurai encore besoin du champ texte. Par contre, je vais avoir besoin d'une référence vers ce ScriptableObject. Alors, le type de ce ScriptableObject, il est quoi Alors, je vais le mettre en public ici, encore une fois, pour glisser. Je pourrais le mettre en privé dans un sens sérialisé, ça fonctionnerait. Donc, le type, on a dit que c'était PlayerData ou DataPlayer. Je ne sais plus ce que j'avais mis. DataPlayer, alors. DataPlayer. Et je vais l'amener DataPlayer avec un D minuscule. Voilà. Donc ici, je ne peux pas compiler parce que tout simplement, j'ai des erreurs. Et c'est tout à fait logique parce que maintenant, ici, on me dit, bah voilà, euh, la couleur elle n'existe plus. Non, mais elle est dans mon scriptable object data player. Donc, qu'est-ce que je fais bah, Je vais dire, tu vas chercher data player, point, et là, les propriétés que j'ai créées, elles sont bien présentes. Donc, c'est assez simple, en fait. Vous pouvez voir que j'ai juste maintenant à les remplacer par data player, et ici, point speed. Et ici, bah, ça ne va pas être le score qui va être incrémenté, mais data player, point score plus plus. Et ici, je vais mettre data player .score. Et voilà, le tour est joué. Vous pouvez voir qu'en en fait, j'ai simplement modifié les variables qui étaient privées à mon script. Ici, je les ai euh, fait pointer vers mon data player. Alors maintenant, j'enregistre et je retourne dans Unity. Attention, dans mon script player, maintenant, je vais devoir glisser ici mon data player. On peut voir ici, c'est non et c'est data player que ça attend. Donc si j'ouvre ici, bah, j'en ai qu'un. J'ai que mon player 1 qui est là. Donc je vais lui affecter. Et si maintenant je lance ma scène, vous pouvez voir que tout fonctionne comme tout à l'heure, il se déplace tout doucement et si je rajoute du score, voilà, ça fonctionne. Donc, ce qui est parfait maintenant, c'est que vous allez pouvoir observer que si je sélectionne mon player ici, vous pouvez voir qu'en temps réel ici, j'ai bien score qui est passé à 5, j'ai modifié que le score. Donc ça veut bien dire que si maintenant je coupe mon jeu, regardez, j'ai toujours score qui est à 5. Ce qui est intéressant avec le scriptable object, c'est que en fait ici, je peux me passer par exemple d'un singleton qui devrait garder en valeur une mémoire en, en mémoire, une valeur. Et d'autant plus que ce singleton, par exemple, si je quitte mon jeu et que je retourne dedans, je perds les informations, même avec un singleton. Pour faire ça, ensuite, si je veux vraiment qu'elle persiste, je vais être obligé de soit utiliser un player pref, soit d'utiliser une petite base de données qui peut être une simple forme de fichier euh, JSON ou des bases de données plus complexes, avec tout ce que ça implique comme complication en fonction des plateformes que vous allez utiliser. Or, ici, le scriptable object garde toutes les données en mémoire dans mon jeu. Donc si je relance, j'ai bien un score de 5. Seul problème, c'est qu'ici, j'ai 0. Pourquoi Parce que tout simplement, dans mon script de player, qu'est-ce que je fais au start Je vais chercher la couleur, donc ça c'est bien. Mais je ne lui dis pas, en fait, redéfinir le score. Bah, tout simplement, ce que je vais faire, c'est reprendre cette ligne ici au start et dire txt player, printex, voilà, c'est tout simplement ça. Je vais lui dire de le faire, faire au moins au démarrage. Et donc ici, si maintenant je lance mon jeu, on peut voir que j'ai bien 5. Et si je rajoute du score, voilà, tac, je retourne, j'ai bien 9. Donc ça, c'est tout l'intérêt. Alors le gros autre intérêt, vous voyez que là, il y a de la donnée persistante. Donc même si ça ne vous parle pas, vous voyez qu'ici, très simplement, en fait, on a fait de la persistance de données. Ça veut dire que si j'ai une autre scène, par exemple ici, j'enregistre je, cette scène. Donc déjà, je ne l'ai pas fait, donc je vais l'appeler ici level 1, L1 par exemple, et que je crée, que j'enregistre cette scène et que je crée un L2, si je mets le même principe en place, ben je n'ai pas de souci, je récupère mes données, regardez. Je vais mettre mon L2, ici je suis bien dans mon L2, au niveau du texte level, pour qu'on s'en rende bien compte, je vais mettre level 2, mais évidemment, dans votre jeu c'est pareil, votre personnage, votre système va être pratiquement le même. Bah, je récupère mes données, vous voyez, level 1, level 2, peu importe, je démarre à 9. Alors vous allez me dire, ouais, mais comment faire si on veut repartir à 0, parce que là, la donnée est persistante, bah, c'est très simple. Si vous démarrez au level 1, ou si vous voulez remettre votre valeur à 0, il suffit tout simplement d'aller modifier ici, comme vous l'avez fait pour aller la chercher, ou comme vous faites pour le définir, Et bah, vous pouvez tout simplement ici, par exemple, au start, je pourrais dire « dataPlayer.score égale 0 ». Et là, au démarrage du jeu, maintenant, automatiquement, ma valeur va être de 0. Regardez, tac, je lance et là, j'ai bien 0. Alors attention, parce que comme ça, effectivement, si je quitte et que je relance le jeu, ça repart toujours à 0. Logique. Par contre, si je passe d'un level à l'autre, si je quitte pas le jeu, cette valeur va rester. En fait, vous pouvez voir qu'au niveau ici de mon player... Si j'ajoute du score, vous pouvez voir que ça s'incrémente, j'ai bien 6. Et je peux même, par exemple, ici, alors je ne sais pas, je n'ai pas testé, mais je vais passer, alors on va faire save. Alors non, bah non, je quitte la, le, le, le mode play. Mais donc, automatiquement, ici, si on regarde au niveau euh, de mon player, on peut voir qu'il est resté à 6. Donc ça fonctionne, en fait. Mais le problème, c'est qu'ici, je lui dis bien, bah, attention, ici, tu redéfinis le, le data player à 0. Donc ce n'est pas ça que je dois faire. Alors ensuite, ce que je pourrais faire aussi pour vous montrer que ça persiste pour un tas de choses, parce que là, j'utilise int, mais j'utilise par exemple la vitesse. Donc, je vais faire ici euh, public void add euh, speed. On avait dit quand j'ai mis euh, 10, il me semble, donc ce que je vais faire tout simplement, au bah, oh, add speed, vous dans votre jeu, ça pourrait être quelque chose d'autre, bah, vous allez tout simplement redéfinir maintenant en disant speed égale 10. Et comme c'est des floats, on va mettre 10 flottes. Je vais retourner ici dans mon canvas et je vais tout simplement dire à euh, ici mon bouton euh, speed. Je vais ici faire un petit plus. Je vais prendre mon objet player qui contient ici la méthode publique que je viens créer, donc player. Et je vais faire ici add speed. Et maintenant, vous allez pouvoir observer que si je déplace mon player, c'est tout doux. Si je maintenant je passe le speed à 10, vous pouvez voir que là il va beaucoup plus vite. Et ce qui est intéressant encore une fois, c'est que si je gère ça au démarrage, voilà, là on peut voir que j'ai bien ici 10. Tout simplement, pourquoi là Parce que, regardez, ici je dis euh, tout simplement, quand tu déplaces, tu vas chercher dataPlayer.speed. Or, dataPlayer.speed, le fait d'avoir cliqué dessus, vous pouvez voir que, hop, il a été modifié. C'est euh, vraiment, euh, euh, vraiment de la persistance de données immédiate. On pourrait faire ça avec la couleur aussi. Donc par exemple, ici, bah, ce que je vais faire, je vais faire un public void. Euh, change color, là. Alors je sais pas comment. Ouais, change color, euh, et euh, on va tout simplement, alors voilà, ça c'est le nouveau Visual Studio, j'ai du mal à m'y faire. Change color, Ben ici on va tout simplement dire que data player.color est égal à color par exemple green. J'avais mis ça je pense sur le bouton. Bon évidemment si je fais ça, euh, maintenant il faut que je le rechange derrière, parce que si je relance le jeu, ça va bien le faire, mais ici je vais tout simplement le faire là. Comme ça ça le fera quand je cliquerai sur le bouton mais aussi quand je vais recharger la scène ici grâce à ça parce qu'on lui assigne au démarrage la couleur donc vous allez voir que du coup ça va fonctionner aussi et toutes ces données vont persister que ce soit au changement de scène ou que ce soit euh, ici dans ma, dans mon jeu rien que le fait de relancer donc vous euh, voyez que ces données sont vraiment des données persistantes et euh, bah, ça peut être très intéressant euh, donc ici on va aller au niveau de notre bouton color Petit plus, on va rechercher l'objet player, on fait exactement la même chose, si j'arrive à glisser dedans, voilà. On va chercher notre script player et ici on va faire change color. Si maintenant euh, j'exécute, je vais faire color green, on peut voir qu'il passe bien en green. Si on va voir au niveau euh, du scriptable object et de ses données, on a bien ici bah, score 6, 10, voilà c'est parfait. Et euh, eh ben évidemment euh, maintenant bah, il se déplace à une vitesse de 10 parce que ça je ne l'ai pas modifié, je peux toujours modifier le score, voilà 9. Je quitte mon jeu ou je, je change de niveau, hein, peu importe. Regardez, j'ai bien une couleur verte maintenant et j'ai toujours mon score de 9. Donc, il y a bien de la persistance des données et ça, c'est super intéressant. Alors ensuite, vous pouvez créer d'autres players. Par exemple, il y a plusieurs solutions. Donc, soit vous faites ici de nouveau Add, Create et vous créez un nouveau player. Soit vous pouvez carrément ici dupliquer en faisant un CTRLD et vous avez ici Player 1.1. Donc, moi, je vais le renommer tout simplement en disant que c'est Player 2. Voilà. Et ce Player 2... Bah regardez, j'ai les mêmes ici possibilités. donc Je vais lui laisser un En couleur, par exemple, je vais lui mettre rouge. Et en score, par exemple, au lieu de démarrer à 0, on va dire qu'il démarre à 55. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant dans mon script player bah Ici, le data player de source, c'est le player 1. Bah, je vais passer ici le player 2. Et donc, si je relance, on peut voir qu'il est bien rouge. Euh, il a bien un score de 55 et on peut voir qu'il se déplace bien à 1 et si évidemment je clique sur 10 bah on peut voir que maintenant il se déplace à 10 les valeurs du player 2 ont déjà été modifiées. si je le passe en green on peut voir que ça passe bien en green ici et voilà c'est exactement le même fonctionnement donc vous voyez que je vous pourriez avoir comme ça beaucoup de players différents que vous pourriez gérer vous pourriez même créer euh, par exemple ici on pourrait, euh, au lieu d'utiliser ici un data player, on pourrait créer un tableau de data player. Bon, évidemment, ici, il faudra adapter le score, le script, pardon. Mais ici, dans mon script, j'aurais tout simplement ici un tableau. De data player, je pourrais ajouter des data player, voilà, pour les utiliser un petit peu euh, différemment. Donc voilà euh, comment ça fonctionne, vous pouvez voir que c'est quand même super utile et encore ici c'est un exemple très simple parce qu'on peut aller encore bien plus loin avec ces scriptable object. Dans certaines de mes formations justement, je les utilise pour faire par exemple une galerie euh, un inventaire de personnages où vous pouvez par exemple choisir votre personnage qu'il soit en 2D ou en 3D euh, en gérant parce que vous pouvez très bien ici dans vos scriptable object tout simplement leur structure ici data player je pourrais y mettre par exemple public int euh, public sprite par exemple euh, image par exemple alors, euh, sp par exemple voilà je peux y mettre un public euh, game object par exemple que j'appellerai euh, geo je peux y mettre absolument euh, tout ce que je veux je pourrais euh, regarder ici au niveau des types maintenant mes players vont observer alors je l'ai peut-être pas enregistré ici je vais revenir tac euh, voilà ctrl s faut le temps que ça compile, mais maintenant vous allez voir ces champs apparaître dans les données de mes players. Vous pouvez voir qu'ici j'ai pas de sprite, mais je peux très bien cliquer et aller chercher un sprite comme ça. Euh, un game object, bah, si j'en ai un disponible, un préfab par exemple, je peux le glisser dedans. Donc on peut y stocker un tas de données, et ça c'est vachement intéressant. Donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin, hein. voici un exemple qui parle de lui-même, encore une fois, vous pouvez voir que l'intérêt c'est vraiment d'avoir de, de la persistance de données dans votre programme, mais ça peut être adapté à beaucoup de choses. Si vous créez des ennemis par exemple, vous pouvez tout simplement ici euh, faire un ad euh, ennemi et vous pouvez créer différents types d'ennemis. Par exemple le comportement, imaginons que votre ennemi euh, déclenche une attaque à une distance de 10, bah, certains la déclencher plus tôt euh, enfin vous pourriez affiner plein de paramètres plein de données comme ça grâce au scriptable table object donc en tout cas si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. si vous voulez en savoir plus sur les scriptable table object contactez moi je vous donnerai un coupon euh, sur les cours où j'explique un peu plus euh, profondément je dirais les scriptable table object parce que c'est vrai que c'est un sujet assez vaste mais euh, c'est vraiment la base par exemple si vous devez créer des inventaires gérer euh, Dès, euh, en ce moment sur euh, Twitch d'ailleurs, je vous encourage à venir voir mes lives. Si vous ne savez pas, bah, euh, c'est tout simplement euh, devgameapp, mon pseudo. Mais j'ai communiqué plus pas mal de fois euh, récemment là-dessus. Mais euh, je, je fais un système avec un jeu qui débloque des niveaux. Bah, c'est grâce au Scriptable Object que je le fais. Je gère aussi par exemple le nombre d'étoiles que vous avez récupéré euh, dans les niveaux. Bah, c'est aussi grâce au Scriptable Object qu'on le fait. Parce que là, c'est beaucoup plus simple en fait. À chaque niveau, vous créez un, un système de données avec le nombre d'étoiles, euh, s'il est bloqué ou pas débloqué. Vous pouvez mettre ici des booleans. Voyez donc, ça fonctionne très bien. C'est vraiment quelque chose que il faut maîtriser parce que si vous voulez avancer dans la création de un peu plus complexe vous allez voir que c'est incontournable voilà donc je vous en dis pas plus vous savez tout maintenant en tout cas vous avez euh, appris à utiliser la base des scriptable object n'hésitez pas à me mettre un commentaire puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo